Coucou les amis, ici Sandrine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, quelques affirmations positives pour vous booster, pour pouvoir trouver un bon état d'esprit et perdre du poids. Donc, Ces affirmations positives sont puissantes, je vous conseille de les écouter autant que vous pouvez pendant au moins 21 jours, le temps que votre cerveau s'habitue à rentrer une nouvelle habitude et surtout je vous conseille parce que les affirmations positives comme je l'ai pu entendre c'est pas magique c'est pas parce que vous allez lire un texte comme ça que ça va arriver il faut surtout vous concentrer et mettre l'intention derrière hein, de, dans, par rapport au thème donc trouver un bon état d'esprit perdre du poids il faut bien vous concentrer et avoir le cœur. il faut qu'il y ait de la puissance et puis vous pouvez le faire à voix haute si vous êtes dans un endroit où vous pouvez parler à haute voix ou également euh, dans votre tête alors avant de commencer je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker. Allez, à tout de suite. Je vais vous donner une phrase et je vais vous laisser quelques instants pour la répéter. Cet amour. Je suis dans l'instant présent. Je suis sur le chemin menant à mon but. Ce corps idéal qui existe est déjà en moi. Je vais faire de mon possible pour arriver à atteindre mon objectif. J'aurai une meilleure hygiène de vie, je vais faire de l'exercice, je vais choisir des aliments sains, je vais améliorer mon environnement. Je mérite d'avoir le corps que je désire Je prends soin de moi et ça me fait du bien Je me sens de mieux en mieux Je suis fière de ne pas céder à la gourmandise Chaque jour me rapproche de plus en plus de mon objectif. J'ai une vie saine. J'élimine les mauvaises habitudes. Je perds du poids parce que je m'aime. Je mérite d'être heureux. Heureuse et d'avoir confiance en moi Je peux le faire Je m'aime Je choisis ce que je veux manger et je choisis ce que je peux refuser de manger Je me fixe un but et je m'engage à l'atteindre. J'atteindrai mon but coûte que coûte. Je suis patient et persévérant. J'échange mon comportement compulsif de trop manger contre celui de devenir mince. Je suis la seule à pouvoir contrôler mon poids. J'ai besoin de principes car mon esprit ne sait pas ce qu'il veut. Je dois me sentir plein d'énergie et légère après un repas. Une attitude de femme ou d'homme mince Créer un corps de femme ou d'homme mince A vous de choisir si vous êtes une femme ou un homme Je veux être au meilleur de moi-même chaque jour de ma vie La graisse me paralyse et si je grignote, c'est pour oublier mes problèmes, mes ennuis, mes malaises. C'est la peur de grossir qui bloque mon énergie. Mes habitudes alimentaires créent ma réalité. Mon hygiène de vie crée ma réalité. La santé est une qualité qui donne jour à de bonnes habitudes. Je suis le créateur de mon corps et de ma vie. Je ne peux pas mentir, mon corps trahit tout ce que j'ai mangé. Je ne dois pas garder la graisse inutile dans mon corps. Je ne fais pas de régime, je mange peu normalement, équilibré tout simplement et je fais de l'exercice. Je ne fais pas de régime, je consomme plus d'énergie que ce que j'emmagasine. Je suis en paix avec la nourriture. La nourriture enrichit ma vie. Je choisis des aliments sains. J'arrête de fixer la balance. Je me prépare des bons petits plats. Je pense positif. Je donne à mon corps ce qu'il réclame. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon esprit. J'aime mon corps. Des aliments sans vie créent un corps sans vie. Je me réconcilie avec les fruits et les légumes. Je mange des légumes à tous les repas. Je prends l'habitude de cuisiner tous mes plats. Tous les jours, je vais faire de l'exercice, je prends les escaliers et pas l'ascenseur. Je vais bouger, danser, dépenser mon énergie. J'ai décidé d'être le maître de ma vie. J'ai décidé de sculpter mon corps à mon image. Je prends mon temps, je ne suis pas pressée. Je vais mincir durablement. Et voilà les amis, à très bientôt, bah, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs pour vous aider. Je vous ai préparé également une vidéo d'hypnose que vous pouvez écouter le soir, vous allez voir c'est magique. À très bientôt